Bonjour à tous, c'est et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit unboxing du jour. Et ce unboxing du jour a un petit goût particulier, puisque c'est mon cadeau de Noël. Oui, parce qu'il fallait bien que je m'offre un... Alors oui, j'ai eu un chat. Le, le ciel m'a envoyé un chat à sauver. Je l'ai sauvé, et c'est devenu mon chat. Bon, après, ça a été bien, mais c'était pas pas prévu. Pas, ça ne devait pas être ça. Donc ça, c'est mon cadeau de Noël, ça c'est sûr, puisque c'est moi qui l'ai commandé, avec mon argent. Normalement, la review tombera de ça au mois de janvier. Normalement, il y a un placement de produits c'est un en gros bon, c'est le placement de produit il m'a dit on fait un placement de produit et avec l'argent je me suis dit je pourrais m'acheter un truc ça fera mon cadeau de Noël et ça fera une review qui sera sympathique parce que c'est un produit que je voulais à fond les ballons que je n'ai pas réussi à me faire offrir donc je me dit, si j'arrive pas à me faire offrir Bon, je me le fais un peu offrir, on est d'accord, mais en placement de produit. Mais bon, pour vous, ça change rien au dossier, on est d'accord. Pour vous, ça reste un déballage comme ça. Moi, ça me fait un petit cadeau de Noël avec un produit que je voulais de ouf. Et, euh, et en plus, bah, voilà, le sponsor, je lui ai dit, voilà, on veut faire une pré-roll, machin. Je ben dis, voilà, on a ça en review. Non, ça va bien marcher. ça a marché de ouf. Ben, J'espère. Euh... Alors, attends. Oui, première fois sur le chat et je t'ai abonné Prime. Oh, merci beaucoup Donc, tu fais partie des 12 abonnés Prime. Je rappelle, cette émission est diffusée sur Twitch tous les jours. Enfin, tous les jours, je fais un déballage à 10 heures sur Twitch, par exemple. Et là, on fait l'enregistrement et je la mets sur YouTube demain. Donc, jeudi sur YouTube et la veille sur Twitch, si vous voulez passer par là. Je vous rappelle, vous pouvez me follower gratuitement. Vous pouvez regarder la vidéo gratuitement sur Twitch. Vous pouvez me follower gratuitement sur Twitch et vous pouvez même vous abonner pour voir des petits logos, des petits emojis. Et oui, et Yannick, il a bien un petit pan-geek en logo. Voilà, en... en vignette, je crois. Comment s'appelle Enfin bon, en gros, vous avez maintenant... Il est super simple. Bon, alors... <rire> Et une bouteille de parfum. Bah non, pas de, pas de chine euh, de Shenzhen. D'accord. Ok. <rire> rien du tout. Rien du tout Alors ça, ça devait être un truc... Euh... C'est des petits sacs gonflables. Mais bon, il euh, n'y a pas... Un... Heureusement que je lui ai dit de m'envoyer des petits cadeaux à ma mère, hein, Parce que sinon, euh, elle m'aurait rien envoyé. <rire> voilà. Donc c'est bien une D819-626. Voilà. Pour ceux qui se demandent. Ouais, tu sais pas ce que c'est, hein ouais, Je sais. Il n'y a que moi qui sais. Il n'y a que moi qui sais et moi je kiffe. Moi voilà. bon, vous devez savoir. C'est quoi ma nouvelle tendance du moment Ah, c'est quoi que j'aime à part, à, part, à part les robots aspirateurs. Bon. <rire> Attention. Attention, faites de la place. Parce que ça peut sauter. <rire> non, je déconne. Il ne <rire> va rien se passer. Voilà. Bon bah ça c'était nul en fait. Il veut juste la référence. Bon, tu le vois là ou pas Sigule bien sûr, euh, bien évidemment, c'est ma première, hein. je suis désolé, après vous allez voir, c'est pas une montre qui est excessivement chère, hein. oui c'est une montre, oui, bon j'ai gâché un peu le suspense, euh, c'est pas une montre qui est excessivement chère, mais c'est ma première Sigule. On devait pendant un moment en avoir avec Aliexpress, Aliexpress France, influenceur. on vous met en contact avec la marque, on vous envoie des trucs, frais des reviews, machin, machin, machin, à la fin rien du tout. <rire> à la fin, niet de chez niet de chez capote. Voilà. Donc, euh, donc je me suis fait chier. En plus il fallait prendre que des pas chers et tout. Donc je me suis dit il faut absolument que je trouve une solution. Et euh, l'intérêt de faire un placement de produit. C'est que c'est un pré-roll, mais il faut bien qu'il y ait un produit. Et les gens, en fait, <rire> on ne peut pas prendre. Comme maintenant, je prends que des produits où les gens me payent. Je peux pas les gens me payent et mettre un pré-roll au début, euh, vidéo sponsorisée. Donc, tu es obligé de mettre un produit euh, bah soit gratuit, soit euh, comme ça. Donc, là voilà. C'est une Sigul. Euh, Sigul, je vous rappelle, grosse, grosse marque de monde chinoise. Une des premières marques à faire euh, des mécaniques, des mécanismes chinois. Ici, alors attends, elle est où, euh, ma cigule Tac. Euh, là, je le ferai voir tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est une cigule, une des premières marques à faire des, des mécanismes de montre. Première histoire de la marque, première montre en 1955. Ils ont commencé. Alors Oui, au début, ils pompaient un peu les Chinois. Fin... Non, pas comme ça. <rire> pas, pas, pas, oui, au début, ils copiaient un peu, ils plagiaient un peu les Chinois. Donc euh, Non, les, ils plagiaient un peu les Suisses. Voilà. Au début, les Chinois plagiaient un peu les Suisses en prenant les mécanismes et tout. Et après, ils ont fait évoluer les mécanismes et ils ont appris un peu de tout. Et ils ont fait leurs propres mécanismes euh, qui sont aujourd'hui très très réputés, même dans le, dans le monde de la montre, avec des montres euh, automatiques qui n'ont rien à envier à euh, des marques suisses beaucoup plus chères. Et l'intérêt, c'est que la main-d'oeuvre chinoise est quand même... Même la main-d'oeuvre qualifiée chinoise est bien moins chère que la main d'œuvre qualifiée suisse. Donc voilà, c'est Sigule. C'est une... Alors, attends. Je vais vous mettre le... Je vais vous mettre la, la, la vignette. Vidéo. Attends, je mets ça. Donc voilà. Donc c'est une Sigul 20, Ouf, un nom compliqué, 2 voilà. Donc là il met 1955 première montre Chine autoconçue, conçu blablabla. Bla bla bla. Donc la montre euh, résistante à l'eau, OK, type de fermoir boucle là, là, là, là, là, là, là, voilà. Donc t... l'intérêt c'est que celle-là c'est une alors euh, on verra ça tout à l'heure, je vais enlever le moi oh, il y a pas de Ah non, c'est la trop dessus, ça. Voilà. Donc il y a réserve de marche ici là. Vous voyez sur le côté, réserve de marche sur la gauche, ici, ah non, réserve de marche sur la droite, ici, là on a la date à droite, donc de 1 à 31 jours. Un petit euh, le mouvement transparent ici euh, qui fait plutôt plaisir. Hein, euh, alors après, ce n'est pas, pas du tourbillon, on est d'accord, hein, pas, pas cette gamme de prix là. Mais on a quand même une montre avec heure, minute, seconde, date et réserve de marche. Qui est un peu euh... alors ce qui n'est pas très très courant hein. la réserve de marche n'est pas sur toutes les montres euh, moi je l'ai sur ma chopard mais c'était quand j'étais riche et euh, c'est une chopard <rire> <'entrée>, euh, voilà <rire> c'est pas 200 balles <rire> d'accord mais euh, là on a quand même une montre 42 mm donc de 13 ok donc là c'est la cigule ok 2 euh, 3 donc là un truc ok euh, est-ce qu'elle est à l'heure non elle est à... elle est pas à l'heure mais bon, enfin c'est pas grave la réserve de marche je vais peut-être la... Oh. Putain, elle est ouf. Hein. Je vais peut-être la remonter euh, manuellement. Fais voir ah oui, oui, attends, on, peut, là, on peut la remonter manuellement. Donc le mécanisme et tout, à l'arrière et tout. Donc c'est un ST2505. Pour ceux qui connaissent, euh, dans les mécanismes, c'est pas le plus euh, le plus ouf, hein, encore une fois, de chez euh, de chez Sigul. Hein. C'est pas le moins cher non plus, hein, encore une fois. Ils ont moins bien que ça. Parce que là, y a, qu il a l'intérêt, c'est qu'il y a la réserve de marge dessus. Donc on a quand même un mouvement automatique très très bonne qualité, d'origine Sigul. La montre, c'est une Sigul, il n'y a aucun euh, suspense. Et le prix, 214 euros. Alors, pour ceux qui regarderont ça sur YouTube et même sur euh, Twitch en replay, je vous mettrai le, le lien dans la description si c'est le genre de monde qui vous intéresse. 215 euros. Alors, ça, vont me dire, ouais, mais 215 euros, c'est une monde chinoise, tu vois. Euh, moi, les Chinois, j'ai pas confiance. Bon, là, on est quand même sur un beau, euh, un beau bébé. Il hein, n'y a pas... Euh... Attends, je vais mettre... Euh, ici. J'ai du mal avec la lambert, là. Voilà. Elle est très, très, très jolie. Ici, je ne sais pas si je vais arriver à... Avant autofocus. C'est dur avec la lentille euh, avec celle-là. Oh putain, mais en plus c'est tout inversé, c'est nul. OK. Voilà. Alors la réserve de marche. La réserve de marche normalement elle est là ici. Donc si je remonte la montre 1 2 3 4. vous voyez, on voit bien l'aiguille qui monte 5 6 7 8 9 10. Ok, voilà 10, et on a remonté très très peu. La date, bon, bah, je verrai ça tout à l'heure, là elle est sur le 31, heure, minute, seconde et tout. Elle est très très très jolie, elle est très très sobre encore une fois. Euh... Bracelet cuir, pas mal. Est-ce qu'il y aurait un petit verre en... Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit verre en saphir Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit, un petit verre... Euh, je pense, oui, quand même, au moins pour cette gamme de prix-là, tu vois. C'est un détecteur de saphir, ça ne vaut rien du tout, ça vaut 20 balles, mais ça permet... Euh j'ai l'impression que même pas. Ah si quand même. Faut tant que ça chauffe fais voir celle-là, celle-là on a fait le test tout à l'heure. Il faut tant que ça se calibre, là, il est encore en... faut le temps que ça chauffe, là, il roule, voilà, faut attendre que les deux soient rouges. Voilà, ça y est, là c'est bon. Là on est trop, là hop là on en est pas mal. Alors je fais celle-là pour essayer. OK, allez vas-y. vraiment le temps que ça chauffe hein. Encore une fois. Ok, donc là c'est bon, ok. Et là, donc si on prend là. Ok, voilà, ouais, elle est bien. Et Encore, vous avez vu, je l'ai mis en, en méga sensibilité. Donc, petit verre saphir. Euh... Petit verre saphir, mécanisme, encore une fois, euh, Sigoule original 2505. Elle est très très jolie. Encore une fois, c'est vraiment heure, minute, seconde. La date est... Euh et la, la réserve de marche ici et le petit truc, le mécanisme transparent ici qui est plutôt sympathique. Je sais que même chez Seiko, hein, les mécanismes Seiko, où on peut voir le, le mécanisme et tout, c'est pas les, les moins chers. On est vraiment dans ces prix là en plus hein, pour de vrai. Alors après, encore une fois, c'est pas un tourbillon, hein, hein, on est d'accord pour ce prix là, faut pas déconner, mais on voit le pas mal là, là, là tu vois bien. Oui, je suis désolé parce que la caméra est inversée, hein. c'est une webcam. Ok. Pas mal, pas mal. Très très sobre, es très très très très très jolie. Voilà, donc c'est un peu euh, mon cadeau d'anniversaire. Ben, mon cadeau de Noël. Oui, mais mon cadeau d'anniversaire aussi. J'ai rien eu pour mon anniversaire. Voilà. En plus du chat. Donc la vidéo, bon, pour l'instant, la montre, elle est à moi. Ça, c'est déjà sûr. Je regarderai comment on règleur la date. Mais ça peut être très, très compliqué, en théorie. Je devrais y arriver. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a qu'une couronne, en fait. là. Hein. Il n'y a qu'une couronne ici. Voilà, elle n'est pas vissée. Si on tire un peu dessus, on régle l'heure, la date. Et si on tire deux fois... Non, il n'y a rien de... tu moi OK, là, non. Et si on tire dessus, on peut juste régler l'heure et la date. D'accord. Est-ce qu'il va falloir faire tout à la main là, 31 jours Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Bon, on regardera... On est obligé de le manuel. Oh, J'espère qu'il n'y a pas que du chinois dedans. Non, non, non, non. Non, non il y a de l'anglais. Hey, Il y a l'anglais John, John l'anglais. On va comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit déballage. Moi je trouve cette montre magnifique. Elle est très très sobre, très très classe. 214 euros... Des chers pas cher en fait. C'est cher si tu connais pas les montres et que tu dis ouais mais c'est une montre chinoise nanana. Après pour ceux qui connaissent la marque Sigul sauront que c'est un très très bon investissement puisque c'est des montres de qualité euh, qui sont très très réputées avec un bon mécanisme. C'est réparable, tu peux avoir, tu peux, a, tu peux avoir de l'entretien et tout dessus et ça reste un très très joli produit. Voilà. Donc, euh, à vous de me dire en commentaire. Alors, ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez mettre un commentaire et on régira là. Et ceux qui sont sur Twitch, eh ben, on arrête l'enregistrement YouTube et je vous répondrai là. C'est-à-dire que si ceux de YouTube vous disent « attends, on est en train de louper quelque chose, là ?» Oui, le chat, c'est après, sur Twitch. Donc, je vous mettrai le lien en description et vous trouverez cette vidéo. Le lien Twitch, vous pouvez le regarder, même si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez regarder directement et, et après, partir comme un malotru à rue, Ou directement, me follower sur, euh, sur Twitch. Par exemple, si vous, toi aussi, tu veux regarder les lives. Voilà. C'est tout pour cet enregistrement YouTube. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Si toi aussi, tu trouves que cette montre, elle est trop, trop belle, que tu es trop jaloux, que c'est trop bien, et que tu te l'anguis. Guy, de, de la voir en review par exemple euh, je pense normalement c'est janvier parce que la sponsor c'est janvier parce que la meuf elle se décide machin et tout enfin bon sont pas pas trop pressés on verra je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir n'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce en l'air votre meilleur commentaire éventuellement un petit abonnement c'est gratos moi forcément je vous kiffe je vous souhaite à tous une bonne journée et maintenant je vais répondre aux commentaires Twitch allez forcément je vous kiffe bonne journée à tous à demain